Bon, j'ai cherché mon contrat de garantie partout, je ne l'ai jamais trouvé, je ne suis même pas sûre d'en avoir eu un. Fait que je suis finalement allée voir sur le site internet du fabricant pour trouver l'information, puis, ben voilà ce que ça dit, c'est pas vraiment clair, mais si j'ai bien compris, même si j'ai une garantie prolongée, c'est la garantie d'un an du fabricant qui s'applique et certains frais sont à la charge de l'acheteur.